Salut les gars, bienvenue sur Fringy B. Aujourd'hui on va regarder euh, quelques vidéos de Jamal Adams au Seahawks parce que du coup il y a 2-3 trucs vraiment intéressants. Jamal est un super joueur mais en plus d'être un super joueur, euh, le, la qualité d'exécution est incroyable et euh, du coup on va en profiter pour essayer de comprendre quelques subtilités dans, dans les couvertures et on commence tout de suite avec un jeu... Euh, en face du coup d'un personnel euh, 20 avec euh, du coup euh, on voit ici euh, un fullback, euh, un running back et du coup on a une, ce qu'on appelle une 2 par 1 parce que ici, on a le tight end. Typiquement le genre de situation on peut s'attendre à une course, une play action, euh, toutes ces choses là. Et du coup c'est une play action, je vous montre le jeu, euh, c'est assez simple. Donc, on voit le fullback qui bouge du coup et qui va se mettre dans cette position. Euh, on va tout de suite avoir dès le début de l'action un euh, un gros mouvement du fullback et une fin de remise sur le sur le running back qui est derrière et on voit du coup que ce mec va sortir directement là ici comme vous pouvez le voir va sortir directement dans le flat en, en tracé du coup qu'est-ce que qu'est-ce que c'est le but d'une play action c'est assez simple c'est de sucer les linebackers donc on voit là Jamal qui était du coup descendu euh, on pourrait appeler ça strong safety enfin du coup il est venu se mettre sur le dans, dans la boîte du coup pour pour pouvoir euh, être ce joueur supplémentaire dont on a besoin pour pour compenser le, le fait qu'il y ait un joueur en plus dans la boîte euh, en tant que fullback et donc du coup là on va avoir du coup nos trois linebackers qui vont vraiment être être sucés par la play action et on voit ici qu'on ouvre du coup énormément d'espace euh, au milieu du terrain. Donc le coverage c'est c'est une cover 3 basique. Donc on voit on voit très bien ici les, les deux corners et les et le safety qui sont complètement euh, en dehors du run fit. Donc, qui vont, du coup, jouer la play-action telle qu'elle est. Et on voit ici, du coup, Rulio Jones, qui, qui, comme vous le savez, n'est pas n'importe qui, et qui a son, son impact, du coup, dans, dans chaque prise de décision que peut faire le, le coordinateur offensif ou le coordinateur défensif. Donc, ce qui va se passer, c'est que, là, on voit, du coup, que le, le, le, les trois linebackers qui sont là, Jamal, et, Jamal est ici, on, on, Jamal est juste là, on voit, du coup, que les trois linebackers qui sont là vont finalement arrêter d'aller de, de, à la course puisqu'on a maintenant la confirmation que ce joueur là a gardé le ballon du coup ce qu'il faut faire c'est réduire cet espace là au maximum donc l'espace qui est au milieu du terrain et en fait on voit clairement à cet instant là de l'action que Rulio Jones est en train de, de bend, OK, bend c'est à dire plier en anglais, on voit clairement qu'il est en train de bend au milieu du terrain D'accord en faisant ça ce qui se passe c'est que on espère que le free safety soit dans un conflit. Parce que le free safety là il a deux possibilités. Soit à aller aider sur cette verticale là. Soit à aller aider sur cette verticale là. Ce qui est un choix un peu cornélien pour lui. Parce qu'en fait la balle sera forcément lancée là où il n'est pas. D'accord Donc tout ça ça va nous poser énormément de problèmes. Donc là en fait. Vous allez voir ce joueur là numéro 50. Qui va faire quelque chose de très intéressant. C'est qu'il va dropper. Et il va essayer de close la distance le plus possible. C'est-à-dire que même si on joue de la zone, ça ne sert à rien d'occuper cette zone-là. Puisqu'en fait, il y a trop d'espace ici. Si je reste dans cette zone, ce qui va se passer, c'est simplement que le lancer va être fait au-dessus de moi. Et du coup, je, je serai inutile. Donc là, vous allez voir le numéro 50. Je vous montre tout de suite dans la vidéo. Le numéro 50 qui sprint littéralement, regardez, de manière à... Close à distance le plus possible. Et là on voit qu'en fait, en faisant ça, ce qu'il a fait c'est annihiler complètement l'utilité de Rulio Jones. Et du coup euh, annihiler complètement l'effet le, Bender du tracé. Or qu'en fait il a même pas regardé le jeu. Vous voyez ce que je veux dire Le simple fait qu'il ait couru pour remonter la zone de cette manière là. Pour forcer du coup l'espace le, à se comprimer. A suffi à faire que le lancer soit pas exécuté sur Julio Jones. Maintenant on va regarder un peu plus en bas de l'écran. Et on va regarder ce que fait Jamal Adams. D'accord Parce que ce que fait Jamal Adam c'est incroyable et du coup ça correspond également à ce qu'on qu fait, enfin euh, ce que, ce que je, je suis en train de vous expliquer par rapport au, au linebacker précédent. Jamal du coup va presser l'extérieur, va respecter le fait que la balle puisse être donnée à ce joueur là, d'accord Et aussitôt qu'il a compris que la balle n'était pas donnée, il va faire ce qu'on appelle sail drop, d'accord Sail drop parce qu'en fait on va dropper comme une voile, comme ça, c'est pour ça que ça s'appelle sail drop, d'accord Là en fait ce qu'il fait c'est qu'il aurait pu ouvrir à l'extérieur... Il aurait pu ouvrir à l'extérieur, mettre ses yeux à l'extérieur, là on voit qu'il a les yeux à l'intérieur. Sauf qu'en fait Jamal c'est un joueur intelligent et ce qu'il sait c'est que du coup vu que numéro 1 a disparu, numéro 1 étant le receveur là, il n'y a plus rien à couvrir à l'extérieur parce qu'on est parti d'un 2 par 1. Et c'est là que l'intelligence d'un joueur comme Jamal Adams elle rentre en compte, c'est que du coup ça va au-delà des règles de coverage. Et en fait ce que va faire Jamal c'est ouvrir de l'autre côté, ouvrir de cette manière là parce que du coup le danger ça peut être Julio Jones qui revient ici. D'accord. Et ce que voudrait faire Jamal, du coup, c'est fermer cette route-là, qui est du coup le, le tracé le plus dangereux, parce que du coup, on va avoir un lancé de 15 yards pour une complétion d'à peu près 5-6 yards facile, puisqu'elle est derrière les linebackers qui ont été sucés par la play action. D'accord. Donc là, ce qui va se passer, c'est que Jamal va ouvrir, comme vous voyez, là, il ouvre. Regardez, son regard est là. Ok, Julio Jones ne va plus venir vers moi. C'est pas possible. D'accord. Tout en ayant conscience. Que du coup le running back là va sortir là sauf que du coup c'est tout là l'intérêt du sail drop c'est que si j'essaie là on voit hop c'est bon je peux plus jouer au lieu de jones et là du coup j'ai sail drop et en fait l'intérêt du sail drop c'est qu'on voit ici qu'il y a à peu près 10 yards de distance là on voit le, le first down est là d'accord il y a à peu près 10 yards de distance entre jamal et le running back en fait ce qu'on voudrait comprendre c'est que ça sert à rien de matcher un tracé en dessous de la loss d'accord pourquoi parce que du coup c'est souvent des, des soit des lancés qui sont longs et horizontaux, soit des lancers soupapes comme celui-là. Là, Là c'est ni plus ni moins qu'un lancé soupape. Et du coup, ce lancé soupape, il est très tardif. Il est au moment où on se rend compte qu'on peut pas lancer sur Julio Jones, ici. Du coup, on fait ce lancé tardif. Et le fait qu'on ait sail drop, ça nous a permis d'enlever cette option-là et pour autant de pas être late au placage. Là, on voit, regardez, la balle est juste ici sur l'action. Là, la balle est cachée là. Là, du coup, il y a déjà plus que 5 yards entre Jamal Adams et le running back. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on a une très bonne technique. Là, on a une très bonne mise en contrôle du joueur. d'accord On vient, on ralentit, on traque la hanche la plus proche qui est du coup la hanche intérieure à ce moment-là du jeu. Et on force le running back, le porteur de balle à ralentir et à passer à l'extérieur. D'accord À ralentir et à passer à l'extérieur. Et du coup, boum, ce qui se passe, c'est qu'on fait un placage très propre. Et c'est un placage qui est presque pour perte. D'accord On a un placage pour 3 yards sur une play action. Ok C'est plutôt un très bon ratio. Voilà pour la première couverture. Ok, ici on a un deuxième concept qui est très intéressant. Euh c'est ce qu'on appelle du coup split coverage, vous savez je suis un très gros fan de tout ça, d'ailleurs vous pouvez trouver le Clinic Quarter split field coverage dans la description et sur le site internet, mais euh, le split coverage, le concept c'est quoi C'est de jouer too high, donc de jouer avec deux safety. D'accord Et du coup, on va jouer une couverture différente de chaque côté du terrain. ok euh, L'avantage de ça, c'est qu'on va avoir énormément de, de, de, de possibilités, de variantes. Euh, du coup, euh, Saban appelle ça cover set par exemple dans, dans son langage. Et on va avoir énormément de variantes, de manière de jouer la trips, de manière de jouer le single side. Le single side, c'est le côté où il y a qu'un seul receveur. Donc du coup, ça va être ce côté qu'elle a. Okay euh, Là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on joue une couverture qui s'appelle « cones ».« Cones », ça veut dire que du coup, le corner ici va prendre tout ce qui est « vertical » et « outside » de numéro 1, d'accord Et c'est pour ça qu'on a un alignement press outside shade, okay « press »« outside »« shade », ok Et « Adams », lui, est le « safety » et il va jouer tout ce qui est « vertical » et « inside » de numéro 1, ok, c'est-à-dire que du coup on a doublé ce joueur-là, là, là c'est un call qui est intéressant parce qu'encore une fois de ce côté-là de la formation, on a Rulio Jones, et euh, on sait que Rulio Jones c'est la menace euh, la, la plus dangereuse de cette attaque d'Atlanta, et donc du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on a doublé le meilleur joueur ok, sans perdre l'intégrité du reste du de la couverture, sans perdre l'intégrité des gaps, etc, ok de l'autre côté on a une trips et on a un autre coverage, Trips, dont on va, ne on va pas parler parce que c'est pas le but. Vous vous souvenez, c'est une vidéo sur Adams. Donc, du coup, on va parler de ce qui se passe là-bas. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette couverture-là, c'est que ce qu'on veut faire, c'est permettre à chacun d'avoir le minimum de responsabilité possible. Adams c'était très loin... Euh, je pense qu'il aurait pu être plus près sur ce jeu euh, Mais il devait très certainement y avoir une raison Pour laquelle euh, il n'était pas aligné plus près que ça Ce qui est incroyable c'est que ça montre bien Qu'Adams peut jouer n'importe où sur le terrain Tout à l'heure on l'a vu Strong Safety Là on le voit du coup Field Safety Donc côté ouvert du terrain avec une position très haute Et là en fait ce qu'on ce qu peut observer C'est l'intelligence d'Adams Sur la, la qualité de la poursuite du tracé Donc je vous passe le jeu en entier Ok juste regardez bien là le joueur en haut hop là, Jones attaque directement à intérieur et en fait, du coup, on a Adams qui traque avec énormément de précision le, le joueur, sachant qu'en fait, il a l'aide à l'intérieur du corner, parce que du coup, n'oubliez pas qu'ils sont lock tous les deux, ils sont lock tous les deux man to man. Du coup, si on regarde un peu plus attentivement ce qui se passe, c'est très simple, c'est juste que, là, on a un tracé under, ok c'est-à-dire que du coup, on a vraiment un, quelque chose qui va être shallow, comme ça, et en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que, on, là, à cause du leverage, le corner a pas la possibilité de jouer le tracé correctement par contre Adam c'est un, un mec qui est malin et du coup il va se permettre cette fois là d'être dans une sorte de surpoursuite en essayant d'aller au point où il pense que Jones va arriver parce qu'il sait que le corner est derrière, c'est à dire que du coup si Jones décide de catcher la balle et de cut back, ok, on sait qu'on a ce corner en appui derrière, ce qui fait qu'on peut prendre une trajectoire en ayant légèrement de l'avance et en, en ayant ce léger côté surpoursuite sans prendre le risque de prendre un cut back trop important, ça c'est de l'intelligence de jeu pure encore une fois parce que c'est pas vraiment des choses qu'on peut mettre dans des règles, c'est des choses qu'on peut enseigner, mais c'est difficile de mettre ça dans des règles de couverture, ok Donc là, on voit, boum, jo Jones qui descend, là, qui, qui fait sa lecture et qui feinte à une remontée, ok Et là, Adams qui a cette poursuite qui est excellente, quand la balle va être catchée, du coup, on voit on voit légèrement ce côté over poursuite, ok Et là, on voit, du coup, cet aspect, euh, le cornerback qui peut, du coup, prendre tous les cutbacks directement en étant là, boum. Et là, on voit, du coup, le corner qui continue, du coup, d'assister Adams sur le plaqué. Et là, finalement, on a... voilà. Un plaquage pour 3-4 yards sur un concept qui a, qui a créé énormément de verticalité donc on peut considérer que c'est déjà un très bon résultat pour la défense ok donc c'est la troisième la tro ok donc c'est la troisième et dernière vidéo euh, ici on a un split coverage encore une fois et on a un 3 par 2 donc un empty c'est à dire qu'il n'y a pas de running back dans le backfield et on a un bunch close qui est peut-être une des formations euh, offensives de passe les plus dures à défendre euh, et euh, du coup en fait le, le, le truc c'est qu'en mettant la Twins de l'autre côté de la formation ici Et en jouant ça depuis un empty On crée un conflit parce qu'on va ouvrir euh, énormément le, le, le milieu du terrain Et en fait du coup c'est très probablement ce qu'Atlanta cherche à faire Puisque c'est là qu'ils vont attaquer et je vais vous expliquer comment Du coup le, le, le pattern offensif est simple euh, Je vous montre la vidéo une première fois Hop. Voilà et du coup le pattern offensif est simple est très intelligent et euh, c'est typiquement un moyen pertinent de d'attaquer un, un split coverage parce qu'en fait le fait que vous ayez deux safety haut oh, et qu'on ait personne pour protéger le milieu du terrain, le fait que ces deux joueurs là soient un peu comme sur des rails, ça va ça va rendre très difficile la couverture de tout ce qui va rentrer à l'intérieur. Et en fait là on a un concept qui est très pertinent qui est euh, une variante de smash, ça veut dire que du coup ce joueur là va faire un hook et là on va avoir un dig et en fait ce qui va se passer c'est que depuis le bunch, on va avoir une route qui va aller comme ça, une route qui va aller comme ça. Attendez, j'ai oublié où va la troisième. Euh, voilà. Et là, on a un tracé under. Donc voilà. On a... Et en plus, on a un tracé under qui va sortir du bunch. Donc ça, c'est notre arbre de passe. Du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'attaque, ce qu'elle veut, c'est trouver une solution pour enlever ce safety du jeu... D'accord Parce que si on avait, si on avait euh, comment dire, si on avait fait une, une poste comme ça, on aurait, on aurait gardé ce joueur-là euh, au milieu du terrain. Ce qui n'est pas, en fait, ce qui n'est pas souhaité. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une smash pour sucer ce safety, ok, en dehors du coverage. Euh, attends, je change de couleur pour qu'on soit bien clair, ok Et du coup, en fait, ce qu'on crée avec smash, c'est un concept de high-low. L'autre chose qu'on a fait avec le tracé under, c'est qu'on a forcé Slynebaker, Ok, à jouer le tracé under est là, parce que dans les règles de, de coverage de, de quarter, ce qui se passe c'est que ce joueur est censé attaquer smash, d'accord Et vous allez voir c'est ce qui va se passer, parce que du coup ce qu'on veut c'est ce que ce joue alors la zone off au cas où si on a un corner comme de l'autre côté, d'accord Donc là en fait ce qui va se passer c'est que on a on a sussé le sussé ce linebacker là, ce joueur là a été pris par la smash et en fait ce qu'on a fait c'est créer un trou ici au milieu là, un large trou, ok Et du coup c'est l'endroit parfait pour lancer le ballon, puisque du coup c'est un lancé facile de 25 yards pour quasiment 10 yards de gain. On peut pas espérer mieux, ok Et c'est là que du coup tout le toute la qualité de, de Jamal Adams s'entre en compte. C'est que, vous allez voir sur l'action, du coup, euh, attendez je fais un peu le ménage, ok Là, hop, ici, là on voit ici ce moment décisif où ce linebacker force ce tracé à l'extérieur, ok le fait de forcer ce tracé à l'extérieur, ça va laisser un peu de temps à Adams. On voit qu'Adams, du coup, il, est, il, il peut rester sur son rail, ok Et il n'est pas inquiété par quelque chose qui va bend à l'intérieur trop tôt. Ça, c'est extrêmement important quand vous allez jouer quarter. C'est la manière dont ce joueur-là va, ce que j'appelle, reroute and deliver, ok Et délivrer, du coup, au safety du dessus, le tracé. Donc là, on voit, boum, je reroute. Ici, là, je peux, si je peux mettre ma main dessus, je mets ma main dessus, ok Et là, par contre, il faut que je respecte la smash d'accord faut que je respecte la smash donc du coup moi je vais aller jouer la smash ici je vais enlever ce tracé là avec le linebacker là on voit ici qu'on va jump et là on voit le hall qui s'ouvre et du coup ce mec là est en train de tourner autour de, du linebacker et regardez Adams c'est exactement le moment qu'il a pour réagir et il sait pertinemment que du coup le fait que ce joueur là soit en train d'enrouler le linebacker va lui donner une route inside et qu'il va falloir enlever cette route inside et là on voit juste la qualité d'exécution technique je me permets de revenir hop là, regardez bien la, la, la qualité de ce cut, hop là, le, la qualité de ce t-step, la, la vitesse avec laquelle il attaque la route, et en fait du coup, on, on se rend bien compte que là, le, le, le, le receveur est obligé presque d'écraser sa route en revenant, ok, et ce qui va se passer, c'est qu'Adams va pouvoir du coup entrer en collision avec le joueur, et jouer très fort ce tracé là, et enlever le ballon, ok, là c'est typiquement euh, un résultat athlétique, euh d'Adams, ok, c'est Adams qui fait que du coup ce, ce coverage ne n'a pas un résultat catastrophique entre guillemets bien sûr il a profité de l'aide du Linebacker, Linebacker qui, qui a été très patient qui a réussi à pousser le, la verticale le plus loin possible, mais on voit ici là, un, comment dire, une intelligence de jeu, encore une fois qui est, qui est très très bonne puisqu'on conserve l'alignement le, le, le, inside, ok pour préserver, on préserve sa stance d'accord, et là ce qui va se passer c'est que on, on, on ne surréagit pas, on n'anticipe pas le corner, okay on a le tracé intérieur parce qu'on enroule le linebacker, et boum je viens jouer. Okay voilà Ce qui fait que Adam c'est un excellent joueur, ce sont tous ces petits détails et euh, toute cette compréhension du jeu qui est, euh, qui est incroyable. A titre personnel c'est un gars que j'adore parce que je trouve qu'il a l'attitude qu'on voudrait que tous les DB aient sur un terrain, euh, il a ce... ce Comportement et du coup cette intensité dans son jeu c'est un athlète c'est quelqu'un qui a une vision qui est, qui est vraiment très pertinente et je voulais faire cette vidéo parce que j'avais je pense plein de choses à vous dire euh, plein de petits détails à vous montrer et euh, de petites choses à vous apprendre euh, je vais sûrement la, la couper en trois pour instagram si vous êtes intéressé pour jouer un split field coverage quarter vous pouvez retrouver le lien directement dans la description de cette vidéo et euh, moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo abonnez-vous à friend GB et à bientôt ciao ciao Salut à toi, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux installer un quarter split coverage euh, dans ton équipe et que tu veux vraiment quelque chose de complet, je te recommande vraiment d'acheter la clinique qui va te donner toutes les clés pour y arriver, toutes les clés de compréhension et aussi euh, des clés techniques pour pouvoir l'enseigner correctement à tes joueurs. Euh, si tu veux regarder la suite du clinique, tu peux cliquer sur le lien qui s'affiche là ou même t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je te dis à bientôt, ciao ciao